de quelle sobriété parle-t-on C'est ça la, la question. Déjà, il y a un petit peu de confusion, euh, parfois, encore un peu, euh, Sur, euh, d'ailleurs c'est un petit peu un continuum entre la sobriété et l'efficacité. Souvent, on parle de sobriété alors que c'est de l'efficacité. Si, par exemple, je fais, euh, j'isole je, je, un, un appartement, j'isole une maison, je vais consommer moins d'énergie pour avoir la même température de confort, ça, c'est pas de la sobriété, c'est de l'efficacité. Tu vas avoir un dispositif quelque part technique, technologique, qui me permet d'avoir le même niveau de confort, quelque part le même niveau de consommation, sans forcément avoir. Un euh, avoir, voilà euh, en ayant consommé moins d'énergie. Alors la sobriété c'est autre chose c'est plutôt de dire je vais essayer d'économiser à la source, hein, quelque part en amont avant même d'en avoir besoin. Voilà. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire alors On, on est parti de très très loin et j'espère que le gouvernement s'est un peu formé pendant les, les vacances à lui deux trois bouquins, parce qu'on a, on a démarré au milieu de l'été avec Olivier Véran qui nous a dit de bien éteindre la box wifi Tout avant de partir en vacances. Hein. Donc c'était oulala on partait vraiment de très très loin. Donc il y a je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, la sobriété, c'est la sobriété des petits gestes. C'est bien, bien fermer le robinet, voilà, euh, trier ses déchets, euh, prendre, une prendre une, si une peut... douche plutôt qu'un bain, passer pas trop de temps sous la douche, baisser un peu la température. Alors, l'ensemble de ces petits gestes, d'abord, il y a le, le côté de l'exemplarité. L'exemplarité, c'est important. On en reparlera peut-être aussi. L'exemplarité, c'est le fait que les bah, déchets. Dirigeants... Le côté un peu symbolique. Oui, alors, même de se dire qu'il y, y a des choses, peut-être ça rapporte pas grand-chose, mais ça coûte pas grand-chose de le faire non plus. donc... Quelque part, c'est intéressant d'éteindre voilà, la lumière en sortant d'une pièce. Ça ne rapporte pas grand-chose, même à l'échelle du pays, mais c'est toujours ça de gagner et voilà, ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Voilà, donc Sobriété des petits gestes. Mais au-delà de ça, très vite, on va tomber sur une sobriété bien plus profonde, qui est une sobriété quelque part euh, systémique, culturelle, dimensionnelle, sur la manière d'organiser en fait, notre société, d'organiser la, la, la production et la consommation. Et là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, qu'il faudra probablement planifier un petit peu. On en parlera sans doute aussi. Je vais essayer de prendre un, un ou deux exemples. Bah, Aujourd'hui, euh, voilà, on, on veut électrifier euh, le parc de voitures, Bien sûr, hein, il faut sortir de la voiture thermique, très bien. Hein, c'est pas terrible dans l'état du Niger. Euh, c'est pas très, très joli ce qui, ce qui s'y passe. Et puis évidemment, une fois qu'on a brûlé le pétrole euh, dans l'atmosphère, c'est pas sympa non plus. Mais, si on veut faire demain euh, des voitures qui sont des chars d'assaut de 2 tonnes qui ont 800 ou 1000 km d'autonomie, la quantité de batterie, de matière qu'il va falloir embarquer dans cette voiture sera 10 fois supérieure. Ah, si on fait des voitures qui font 300, 400, 500 kilos, des petites voitures du futur qui ont 150 km d'autonomie mais qui serviront à remplir 90 ou 95 ou 98 de demandes, il faut le remettre en cause, il faut réfléchir à une démétropolisation, il faut réfléchir à une meilleure ça. répartition sur le territoire des activités économiques, des activités éducatives, des logements, etc. Et ça c'est un truc qui doit se faire sur 30 ans et qui doit être un peu piloté, et pour l'instant on est à zéro quoi. Puisqu'on parle de Lucie, j'aimerais que vous entendre sur le fait qu'on a dit donc que le gouvernement semble converti, voilà. Il y a plusieurs manières de compenser. Euh, généralement, c'est ce qu'on appelle les émissions négatives. Hein. C'est quelque chose de, dans la négociation climatique. Euh, ça fait partie dans les projections, euh, disons, de, des COP. C'est euh, véritablement ce qui est nécessaire, c'est-à-dire en gros... Euh, aujourd'hui, le consensus scientifique dit qu'il est peu probable qu'on arrive à 1,5 degré et demi si on n'a pas des formes d'émissions de, de, négatives. Qu'est-ce que c'est que l'émission négative Globalement, c'est d'absorber du CO2. Alors, il y a deux manières d'absorber du CO2. Soit, il y a une manière, euh, disons, il y a des manières technologiques qui sont en plein développement. Alors, euh, là, j'ai entendu, je ne sais pas qui, mais. Non, ça existe. Ça existe, c'est très cher, simplement. Ça mais existe, quel... on est capable aujourd'hui. Stockage de CO2 et stockage de CO2. En, est on ça. est capable de faire deux choses aujourd'hui. On est capable, d'une part, de séparer le CO2 dans les fumées euh, disons, dans les fumées d'usine, etc. pour ensuite euh, le stocker dans des couches géologiques profondes quitte à, le trans quitte à transporter ce CO2 dans des bateaux ou autres pour l'injecter et ça va rester donc euh euh, ça existe, le potentiel est probablement limité, c'est-à-dire que le nombre de couches géologiques facilement accessibles, pas trop profondes, etc., est relativement limité. Donc, de toute façon, ça ne sera pas une Parce solution. Il s'agit d'injecter le CO2 dans l'air, l'aspirer comme un aspirateur et l'injecter dans une couche Alors, géologique. Première méthode, c'est effectivement vrai. le séparer dans la pollution, ça on sait faire, il y a, il y a pas mal d'usines effectivement qui le font, simplement, il faudrait un prix du carbone suffisamment élevé. Euh, on n'en y est pas peut-être autour de 150-200 dollars, effectivement, le CO2, la tonne de CO2 pour que véritablement ça se généralise, ou des obligations réglementaires qui, pour l'instant, posent quelques problèmes, et puis on commence à, maintenant, à, y compris à capter le CO2 dans l'air, y compris pour, il euh, y a des manières expérimentales, euh, pour, mettre ça dans des, pour transformer ça en, en éléments solides, en roches, etc. etc. Là, c'est très expérimental, effectivement. Et le deuxième point, si vous voulez, qui est lui euh, bien connu, c'est tout simplement euh, de planter des arbres. Planter des arbres. Euh, ou, euh, disons, de faire, de, de, capturer du, de faire du CO2, de mettre du CO2 dans les sols, à travers un certain nombre de pratiques agricoles ou d'agroforesterie qui vont permettre, effectivement, de, de, de mettre du CO2 dans, dans les sols. Et euh, l'autre partie, si vous voulez, c'est avec la forêt, globalement. Un peu d'agriculture, un peu de la forêt. Et là-dessus, il euh, y a euh, à peu près euh, un tiers qui vient de plantations, encore un tiers, et les à peu près trois quarts, deux tiers qui viennent de la, ce qu'on appelle la déforestation invitée, avec le problème de ces fameux scénarios de référence. Oui. Comme je suis un peu méchant et mauvaise langue, j'ai tendance à dire que la, le grand jeu dans cette affaire... La déforestation évitée, c'est de prétendre le pire pour pouvoir ensuite dire j'ai évité le pire. Voilà, évidemment, et comme personne n'est capable de vérifier le scénario, scénario contrefactuel, qui est un scénario invérifiable puisqu'il ne s'est pas produit, puisqu'on a fait le projet, donc euh, évidemment, euh, voilà. Et on peut toujours trouver, rassembler toutes les hypothèses nécessaires pour montrer qu'il y aura une très forte déforestation. Donc on a un caractère très douteux de ces crédits carbone. Donc les entreprises qui achètent aujourd'hui, qui veulent la neutralité en achetant ces crédits carbone, c'est très très douteux.